Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va voir un petit souci, une question qui m'a été posée par un abonné qui euh, fait une sorte de jeu de plateforme et qui a un problème c'est que quand le personnage monte sur la plateforme euh, il en tombe systématiquement, c'est à dire que la plateforme n'entraîne pas le personnage avec lui donc je vous montre le problème et je vous dis juste après comment solutionner ça donc c'est récurrent, c'est pas la première fois que j'ai cette question donc c'est un tuto qui va être très rapide parce que la question va être vite traitée voilà, la scène, je l'avais déjà faite dans un tuto précédent, donc je ne vais pas revenir sur les animations, tout ça. Simplement, lorsque je rentre ici, sur la plateforme, j'appuie sur la touche E, et donc la plateforme se met à bouger. Mais regardez, moi je ne bouge pas en même temps. C'est-à-dire que le joueur tombe. Hop. Donc comment régler ce problème En fait, il va falloir jouer avec les relations parents-enfants des GameObjects, et dire que quand la plateforme qui s'appelle ici socle vert, bon, je l'ai appelée comme ça, et le personnage, quand le personnage entre en collision donc, euh, ou va dessus, en fait, il devient enfant. Regardez s'il devient enfant de socle vert, donc hein, je le fais à la main, là, je le mets dedans. Je bouge socle vert, le personnage bouge en même temps. C'est ça qu'on veut. Donc hop, je ressors bien le personnage, il est indépendant, il est ici. Je vais aller dans Playmaker, le script qu'il y a sur la plateforme. Donc je vous le détaille pas Enfin Là, ça, on dit que quand on arrive sur la plateforme rouge, la plateforme blanche s'approche. Et quand je monte dessus, que j'appuie sur E, je joue cette transition-là, et la, la, comment dire, la plateforme blanche retourne par là. Voilà, Si tout ça, si c'est pas clair pour vous, il y a plein de vidéos sur la chaîne qui en parlent auparavant, donc retournez en arrière, là, aujourd'hui, on va juste voir comment régler ce problème de suivi. En fait, c'est une histoire de parent-enfant, et l'histoire de parent-enfant, ça se règle ici. Moi, j'ai mis un Set Parent, vous voyez, je l'avais déjà mis, je l'ai simplement désactivé. Il suffit d'aller dans Action Browser, de taper ici, Parent, alors, de le taper sans faute d'orthographe, ça marche mieux. Parent et j'ai soit get ou set parent. Donc set parent et j'arrive avec cette action là, set parent. Je l'active. Je dis là, bon, j'ai des champs. Hein. Hop, je dis que je spécifie le GameObject, ici le third person controller, il devient fils ou plutôt le socle vert, donc il faut glisser ici, il devient parent de third person controller qui est mon joueur. Et quand il en sort, pour bien dire qu'il n'est plus enfant, sinon à chaque fois que la plateforme va bouger, il va y avoir des bugs dans tous les sens donc je n'oublie pas de mettre un trigger event hop, ici en dernier uh, trigger event player lorsqu'il sort donc exit ça joue euh, trigger exit, ça joue la tension que moi j'ai joué ici que j'ai nommé ici exit et Donc, hop, on retourne à l'état initial et dans l'état initial on fait detach children c'est à dire que tous les enfants de la plateforme verte vont être détachés. Si jamais vous avez plusieurs enfants et que vous voulez choisir, il y a dans les actions, quand je tape pareil, hein, c'est toujours le même système, je tape child, euh, tac, tac, il y a find child. Donc il faut le trouver et ensuite le détacher. Donc on peut détacher l'enfant le, qu'on veut. Euh, ouais, voilà, il suffit ou alors de spécifier, tout simplement ici, de spécifier en glissant. C'est encore plus simple. Voilà, donc on teste, on teste, donc, en plein écran. Donc je remonte, quand je vais arriver sur le rouge, la plateforme blanche s'approche. Quand je monte sur la plateforme blanche, je ne suis pas encore fond de la plateforme, Et quand j'appuie sur E, la transition se joue, et vous voyez que maintenant, je suis bien en fond de la plateforme, mais ce qui ne m'empêche pas de bouger. Ah, alors là, j'ai un bug de collision... Alors Pour régler le problème qu'on vient de voir, en fait, c'est sur le personnage ici, il y a un ground check dans ces scripts. Ici, le ground check est peut-être un peu trop petit ou un peu trop gros, je ne sais pas, 0,2. Et c'est réglé. Donc on va voir ce qui se passe quand... On va voir sur le script ce qui se passe. Je minimise la scène. Je vais sur le script, tac, tac, tac, socle vert. Et je la joue. On va voir ici que quand j'arrive sur la plateforme blanche j'appuie sur E, le personnage, sort person contrôleur il passe enfant. On voit vraiment. Donc là, je suis bien dans cette transition. Hop. E, je passe donc là, ça va jouer. Et regardez. Le sort person contrôleur est passé ici. Et quand je vais sortir. Hop. Il revient à sa place. Il n'est plus enfant. Tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce tuto très court vous a aidé, euh, j'en prépare d'autres, même si là il en période de vacances c'est un petit peu compliqué, mais j'en prépare d'autres assez courts aussi, et je vais diversifier un peu le contenu de la chaîne en parlant de plus en plus de, de, de 3D, et de conception euh, 3D dans, dans le sens large du thème. Voilà, je vous en reparle un petit peu plus tard, à bientôt, merci.